Et j'ai le plaisir notamment maintenant de recevoir Alexandra de Sa. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes là pour représenter donc, la, la for Arbeit et vous venez de Bonn. Bon. Voilà, C'est bien exact. ça exact. Vous travaillez, Alexandra, au sein d'un Welcome Center oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, alors c'est exact, je, suis, euh, donc, euh, je travaille pour l'Agence pour l'emploi en Allemagne, mm -hmm. donc pour la ZAV qui est en fait, qui sont les services euh, pour le placement spécialisé international et euh, à l'intérieur de la ZAV pour le Welcome Center. C'est un Welcome Center virtuel, c'est-à-dire que comme nos clients sont à l'étranger, euh, nos contacts se font soit par mail, soit par téléphone ou bien par euh, chat, vidéo chat ou bien text chat et euh, notre rôle en fait c'est de les conseiller, de, de les aider dans leur démarche pour trouver un emploi en Allemagne et euh, bien sûr de recruter aussi du personnel pour l'Allemagne. D'accord. D'ailleurs, il me semble, Jean-Christophe, que vous avez une offre Absolument. de la Deutsche Bahn. Grâce à V qui nous a transmis des offres d'emploi pour la Deutsche Bahn, qui est la SNCF allemande, qui recrute actuellement beaucoup et qui nous a proposé, de nous a demandé de l'aide pour, pour le recrutement de conducteurs de locomotives et d'ingénieurs dans, dans les métiers de la... Du chemin de fer. D'accord. Je vous rappelle que toutes les offres sont disponibles sur le portail EURES. Et sur, bien ça sur le portail EURES, sur le portail pour l'emploi. D'accord. Alors Alexandra, vous venez d'Allemagne. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'Allemagne est aujourd'hui attrayante pour les candidats français Alors je pense qu'il y a beaucoup d'atouts en fait pour les candidats français. L'Allemagne est un pays où le chômage est très bas. Donc, mmh. euh, je pense que pour euh, sur ce plan, euh, le chômage des jeunes, le chômage euh, en général est très très bas, donc euh, en Europe, un des plus bas d'Europe. Donc, euh, c'est très attrayant en fait hein, pour les, les candidats. Il y a beaucoup de secteurs qui recrutent. Euh, c'est un beau pays. Là, les, les, les, les, les Allemands sont très ouverts et euh, euh, il y a il y a beaucoup de secteurs qui recrutent. Donc, euh, Alors, justement, pense... les, lesquels vous pouvez détailler, les secteurs qui recrutent, les, les métiers euh... Alors, et, et, comme le chômage est très bas, il y, a, il y a énormément de secteurs où on peut trouver du travail. Nous, en tant que CETAV, on se concentre sur les secteurs où il y a vraiment du manque de personnel. En fait, mm -hmm. on ne trouve plus assez d'allemands, de personnes allemandes, vivant en Allemagne tout, pour oui. euh, occuper ces postes. Donc, on est surtout sur, le, sur le, euh, les secteurs techniques, avec on recherche beaucoup d'ingénieurs ou bien de techniciens ou du personnel qualifié dans, le, dans le, bah, tout ce qui est spécialiste informatique ou euh, plomberie, euh, mécatronique, ce genre de, de postes. Aussi, euh, bah, le secteur de la santé, on cherche énormément de médecins, d'infirmières, de personnel soignant. Euh, et aussi, euh, vous l'aviez dit aussi sur Christophe, dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, oui. euh, services, cuisine, euh, réception, tout ça, ce sont vraiment les secteurs où on recherche le plus. On fait aussi du placement. Donc, euh, chaque personne intéressée peut nous envoyer un CV euh, ou bien nous envoyer ses questions. Même si on ne peut pas trouver un poste, on peut au moins dire, bah, donner des conseils, dire où rechercher. Et euh, donc nous envoyer un CV, on se mettra en contact avec les candidats et on leur dira bah, quelles sont leurs possibilités en fait. D'accord, vous accompagnez vraiment la mobilité. Voilà, vous on essaie de, de leur aider dans, les, dans, leur, dans leur démarche. Bon, bah, ce sont des candidats aussi bien de l'Union européenne que d'autres pays, mm -hmm. donc euh, bah, selon, les, selon les candidats, il y a d'autres questions qui se posent forcément. Mais on essaie de les aider dans leur, leur démarche ou bien de leur dire euh, où se... Où se porter, ou, ou se, qui contacter, en fait, pour, euh, pour leur démarche. Vous-même, Alexandra, on en a parlé ensemble, vous êtes un bel exemple de mobilité, voilà. <rire> puisque vous êtes française, voilà, et vous vrai. travaillez en Allemagne depuis 17 ans, je crois. Voilà, ça fait 17 ans que je suis en Allemagne, donc euh, moi j'ai fait des études de langues étrangères appliquées en France, mm -hmm. et donc je suis... J'ai fait des études de langue parce que j'étais toujours très, très motivée à partir, ça m'a toujours plu, de, enfin pas quitter la France, mais à voyager. Et donc euh, pendant mes études, j'ai parti euh, en tant que fille au père en, en Allemagne, après j'ai fait un an d'Erasmus, ma dernière année de maîtrise je l'ai faite en Irlande, et pour mon stage de fin d'année je suis partie en Allemagne, j'ai fait un stage dans, une, relation, dans une, euh, une agence de relations publiques et j'ai rencontré mon mari. Voilà. <rire> et c'est la raison pour laquelle je pense que je suis restée. J'ai eu la chance aussi que mon chef, à l'époque, m'offre un poste. Donc, ça a été très facile pour moi euh, de, ben, de trouver du travail. Et maintenant, ça fait dix ans que je suis à la AB, C'est un, un travail très international, donc qui me plaît beaucoup, que ce soit du, au niveau des, des collègues qui ont tous un cursus très international ou bien au niveau ben, des clients. D'accord, merci Alexandra. Sandra, des questions Beaucoup de nos internautes se demandent si vous pouvez utiliser l'allemand ou l'anglais suffit-il eh ben, C'est une question qu'on entend très, très souvent. Malheureusement, il faut euh, vraiment se préparer et c'est vraiment un conseil. Beaucoup d'employeurs veulent que les candidats parlent allemand, euh, au moins un minimum. Donc je pense que c'est ben, comme on a dit beaucoup aujourd'hui il faut bien se préparer pour euh, savoir quelle motivation j'ai pour partir en Allemagne. Et euh, je pense que parler au moins un minimum l'allemand, euh, c'est nécessaire, parce que il bon, n'y a pas que le, le travail en fait, il hein. y a aussi la vie quotidienne, et euh, c'est important, oui. Et l'anglais suffit pas, pour certains postes bien sûr, mais en général, euh, vaut mieux parler l'allemand. Alors Nicolas se demande sur Facebook, où et comment trouver des offres d'emploi en français pour travailler en Allemagne et eh bien, sur EURES, des fois, il y a des postes. Sinon, euh, ben, des postes spécialement français, c'est vrai que c'est dur. En général, les postes qu'on qu diffuse, ils sont en allemand. Euh, mais vous pouvez nous contacter. Je vous ai dit, s'il a des questions ou s'il veut savoir quelles possibilités il a, il peut nous contacter, nous envoyer son CV ou nous envoyer un mail et, euh, et on le contactera. Sarah Une dernière question de Céline sur Facebook qui se demande quand on est jeune, y a-t-il des aides particulières, notamment financières, pour aider le départ eh ben, euh, je ne sais pas au niveau de la France si. Il y a le, le, le programme européen qui s'appelle Your, Your First Job, oui. qui permet à des jeunes de 18-35 ans, donc la jeunesse dure longtemps euh, <rire> au niveau de l'Union européenne, de 18-35 ans, bénéficier d'une aide financière pour euh, soit aller à un entretien d'embauche dans un autre pays de l'Union que son pays habituel de résidence, soit bénéficier d'une aide à l'installation après la signature d'un contrat de travail. D'accord. Merci, Sarah. Merci Jean-Christophe, merci Alexandra.